entre dans votre huitième maison, dans les Gémeaux. Il va y rester jusqu'au 28 mai. Durant le passage de Mercure dans cette maison, euh, il va stimuler votre curiosité à découvrir l'ambigu, à découvrir les secrets et les lieux cachés. Vous auriez tendance à investiguer plutôt que poser des questions ordinaires. Ces énergies favorisent les professions des enquêteurs et le journalisme. Ces énergies aussi favorisent les études, les enquêtes, les recherches et les investigations en profondeur. Mercredi mars, votre gouverneur entre dans les Poissons, votre cinquième maison, et je vous invite à consulter les prévisions du mois de mai pour savoir ce que cela signifie par contre j'aimerais vous avertir que euh, durant toute cette semaine vous pourriez avoir tendance à euh, sauter directement aux conclusions et ne pas aller euh, ou avoir la patience pour aller dans les profondeurs des choses vous pourriez même ne pas donner le temps aux autres pour s'exprimer ou exprimer leurs idées ou bien leurs opinions ou expliquer même euh, leur point de vue. Donc, soyez attentif à ça parce que vous pourriez apparaître aux autres comme étant une personne opiniâtre et autoritaire peut-être. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi AM pour le Québec, lundi et mardi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre troisième maison. Les plus chanceux seront Capricorne, Vierge, Taureau, les moins chanceux les Verseau et vous, vous êtes ici, cher Scorpion. Donc, les énergies durant cette période sensibilisent vos émotions, votre imagination et votre créati créativité. Les travaux créatifs et artistiques tels que la musique, la composition et le cinéma sont privilégiés. Vous allez être très sensible envers la beauté en général. Votre intuition serait particulièrement forte sous l'influence de ces énergies et votre côté bienveillant et sympathique serait favorisé aussi. Une très belle période productive au niveau du boulot et au niveau de communication. Vous serez très convaincant et très sophistiqué au niveau de la parole et le choix du vocabulaire. Mardi PM, mercredi et jeudi pour le Québec. Mercredi et jeudi pour l'Europe. La Lune sera dans le Verseau, votre quatrième maison. Les plus chanceux seront Verseau Balance Gémeaux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 de la part des parents, surtout peut-être des belles-mères. Écoutez les opinions, mais prenez vos décisions en vous basant sur vos désirs, vos objectifs et votre, votre intuition. Vendredi et samedi, la lune sera dans les poissons, votre cinquième maison. Les plus chanceux seront poissons, vous chers scorpions. Et le cancer. C'est votre cinquième maison, la maison du plaisir, des amours, de la créativité. Donc, vous aurez un intellect profond qui s'ajoutera à la créativité et à l'expansion et la générosité. Votre pouvoir de séduction sera irrésistible et votre charme et magnétisme personnel vous rendent dangereusement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 Dimanche, lundi et mardi de la semaine après, la Lune sera dans le Bélier, votre sixième maison. Les plus chanceux seront Bélier, Sagittaire, Lion, les moins chanceux les Taureaux. Et vous, vous êtes ici, cher Scorpion. Les énergies de cette période vous donnent une sensation générale de bien-être et vous vous sentirez à l'aise mais entraîne ra rarement des événements dramatiques. La socialisation est favorisée, mais vous devrez peut-être observer une tendance à l'excès en ce qui concerne la nourriture et la boisson. Vous pouvez ressentir une humeur fluctuante, surtout avec les nombreuses tâches qui attendent votre attention. structuriez vous bien et vous y arriverez.